Salut tout le monde, c'est Anatole et aujourd'hui j'ai peut-être fait une connerie. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, j'ai pris un petit peu de vacances on va dire. Et là j'ai quelques idées qui me reviennent mais c'est pas encore ça. Du coup je ne pourrais pas tenir un planning strict de une vidéo par semaine. Mais on verra comment ça se fait au fil du temps. En tout cas aujourd'hui on traîne pas puisqu'on va euh, déballer euh, quelque chose de gros. Quand je vous disais que j'ai peut-être fait une connerie... Voilà. Alors c'est un HP 25 MX. Si je l'ai pris, c'est tout simplement parce qu'il y a une réduction. Du coup, jusqu'au 23 septembre, il y a 50 euros qui sont offerts sur euh, cet écran. Donc c'est un écran gaming de 144Hz. C'est surtout ça, moi, qui m'intéressait. Pour tester, enfin du coup, vous avez 50% de réduction, ce qui le fait à 129 129€ au lieu de 179. A noter également que cet écran est compatible G-Sync. C'est-à-dire qu'il n'a pas la fonctionnalité G-Sync, mais euh, il est à peu près compatible. Donc c'est mieux qu'un écran qui ne l'est pas du tout. Du coup, nouveau format, on va déballer ça euh, devant vous. On va voir ce que ça donne. Toujours le couteau suisse. Je suis comme un gamin je sais pas découper. Enfin, alors, on a à l'intérieur un câble, ça c'est de l'HDMI. Alors déjà l'alimentation, ensuite le socle qui est vachement lourd. Voilà le socle, plutôt sympa. Pardon, j'allais oublier la notice et toutes les garanties. L'écran. Ça va, 24 pouces, c'est pas si grand. Enfin, 24,5 pouces. Nickel. Donc voilà l'écran. Attendez que je le fasse pas tomber. Ça va, il est plutôt grand. Appréciable. Alors, euh, on a dessus toutes les instructions. On va faire ça. Me dire qu'il tient là. Il est là. Sympa, hein Je sais pas. Ah, quand même Bon, du coup, on peut le régler en hauteur, en horizontal, ça c'est normal. En inclinaison également. Hop là. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec cet euh, écran Alors, attendez que je retrouve le truc. Alors. Tenez-vous bien. 144hz élimine les déchirements de l'écran pour un détail plus net des objets mieux définis et un jeu harmonieux. Une milliseconde élimine le flux cinétique pour un jeu vif, fluide, quelles que soient les images à l'écran. Bon, AMD FreeSync, bégaiement, machin, éclairage. Bon, Full HD, réglage, ainsi que... Oh, merde. Ainsi qu'en fait, des petites lumières ici qui s'allument pour apparemment... Euh... Réduire la fatigue oculaire On verra Du coup pour l'instant euh, très grand écran hein, euh... <coughs> Sympathique hein euh... Bon ce qui va se passer là c'est que je vais l'installer l'écran euh, sur le setup <rire> Setup Bon là où je joue en fait le plus souvent Donc je vais aller le, le mettre, je vais changer l'écran Et puis on va voir ce que ça donne Oh bah nickel Mmh, mmh. Bon, bah voilà, c'est ici que je joue. Ça qui note pas de partout, il n'y a pas des LED et tout. Mais voilà, c'est là où je passe le plus clair de mon temps à jouer. Donc, euh, sur cet ordi. Et c'est cet écran qu'on va changer et qu'on va faire tout de suite. Ah oui! Pendant que j'enlève, les connectiques. Le plus souvent, on a du VGA, DVI, HDMI. Ici, sur le HP25MX, on a seulement de l'HDMI et du DisplayPort. Donc pour 144Hz, il faudrait euh, du DisplayPort obligatoirement. Sinon, il y a des câbles HDMI qui sont spécifiques à ça. C'est les 2.0, je crois, donc qui permettent euh, une vitesse un peu plus euh, poussive, si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, voilà, faites bien attention si votre carte graphique n'est pas forcément récente, on va dire. Euh, vous allez être bloqué avec celle-ci euh, qui n'a que qu'un DisplayPort et un HDMI. Ok donc maintenant je vais passer à l'installation de l'écran. Ok bah il est branché. Tu sais, c'est là où tu enlèves le papier et que tu te rends compte que derrière il y a une grosse trace. Tout enfin, voilà l'écran sans plus tarder on allume l'ordinateur et on voit tout ça. Calme-toi. Alors pendant que tout ça s'allume, petit. Dis donc ça... Ah bien, hein. Donc pendant que tout ça s'allume, déjà deux petits regrets C'est l'absence de port euh, DVI Coucou Simba Ainsi que euh, l'absence de cache à l'arrière Enfin d'un petit, petit crochet pour pouvoir passer les fils J'aime bien quand les fils euh, de l'écran ne se fois pas Parce que c'est des gros câbles quand même Et du coup voilà, mais pour l'instant ça va On va voir ce que ça donne Déjà on peut voir que les bords sont extrêmement fins Et ça change de mon ancien ordi Je me sens pas bien on va voir si le câble HDMI fourni supporte. Eh ben, il supporte le 144 Hz. Oh mon Dieu. Putain. Putain de sa race Oh, comme c'est beau. Clientèle, vous venez de. Oui, bon c'est bon. Oh là là, c'est fluide. Donc il y aura dans la description un lien vers cet écran. N'oubliez pas, jusqu'au 23 septembre, il y a 50 euros de remboursé. Donc ça ne fait plus qu'à 120 à peu près pour un écran comme ça. C'est franchement pas mal. Et vous aurez également une liste des écrans G-Sync compatibles, c'est-à-dire qu'en fait, en fait les écrans ils ont FreeSync donc c'est le truc de AMD Nvidia, eux ils se sont dit bah, on va utiliser leur machin pour, euh, pour nos cartes graphiques et du coup euh, vous avez la possibilité, donc il n'y a pas tous les écrans, il y a une liste particulière et celui-ci justement il rentre normalement dans la liste, mon dieu c'est magnifique J'ai fait une petite session de jeu sur Overwatch pour voir la différence un peu avec le 60Hz C'est la première fois que je teste un écran 144Hz, enfin j'en avais vu à l'appareil Week, etc Ça m'intéressait énormément, ça fait un an que j'attends ça et... Je suis enfin soulagé putain Ça a complètement rien à voir Le jeu est beaucoup plus fluide, j'ai l'impression de mieux me situer en fait dans l'espace Et le tracking avec un personnage ça a l'air beaucoup plus simple Vraiment dingue donc vous avez deux prises sur cet écran, l'HDMI ainsi que du DisplayPort. C'est un écran de 24,5 pouces, donc c'est quand même assez grand. Mais bon, le 27, c'est toujours mieux. On a plusieurs modes intégrés, c'est-à-dire lecture, normal, cinéma, euh, éco, éco+, un truc comme ça, je sais pas quoi. Il y a le AMD FreeSync également. Et il faut que je voie absolument le G-Sync Compatible, mais apparemment ça passe mieux en DisplayPort qu'en HDMI, donc je vais voir ça dans une prochaine vidéo. J'essaierai de vous en parler du G-Sync compatible parce que c'est pas quelque chose de très clair avec Nvidia et peut-être que j'éclaircisserai le sujet et comment faire. Du coup, voilà, c'est vraiment une très bonne expérience et j'espère que j'ai pu vous la faire partager également. Donc vraiment ce HP 25MX c'est vraiment une bonne affaire avec le bon de réduction donc, donc je vous invite à le faire si vraiment vous voulez un écran 144Hz que et que vous attendez ça depuis longtemps bah hésitez pas, allez-y, foncez, en plus vraiment ça peut être cool pour vous En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est la reprise J'ai essayé de faire de mon mieux, je vais essayer de mettre un peu plus de détails, de caractéristiques Et d'être un peu plus précis dans mes vidéos parce que je me rends compte que je plane un petit peu au-dessus du sujet En tout cas si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à commenter et à t'abonner ah, je m'en souviens. Pour ne rien rater, une prochaine vidéo. Allez, salut